Salut à toutes et à tous euh, les personnes qui regarderont cette vidéo donc c'est pour vous dire que que je stream euh, à peu près tous les jours euh, pendant les grandes vacances euh, à 13h, euh, 13h15 enfin 13h15 quoi donc 1h15 et à 4h30 donc euh, 16h30 euh, donc tout, toutes les personnes qui, euh, qui voudraient regarder mes lives euh, donc c'est principalement sur GTA et bah, c'était juste pour vous dire ça donc euh, N'hésitez pas à venir me follow, je mettrai mon Twitch dans la description. N'hésitez pas à venir me follow, et puis sinon, sinon bah, puis salut les gars.